Qu'est-ce qu'un paradigme Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de te définir ce qu'est un paradigme et surtout de te montrer à quel point c'est important, et capital, de s'intéresser à ce sujet, surtout quand on est, comme toi j'imagine, dans une démarche d'amélioration de soi, de développement personnel. Le paradigme, ça n'est pas anodin. Donc tu vas peut-être avoir l'impression que c'est une théorie philosophique et que ça n'a pas réellement d'application concrète dans ta vie. Détrompe-toi le paradigme, c'est « on ne peut plus corréler à notre expérience de la vie, et donc de la réalité ». Le paradigme, alors paradigme, ça vient du grec « paradigma », qui veut dire « modèle » ou « exemple ». En épistémologie, quand on s'attarde sur le paradigme, on voit qu'on a une théorie de départ qui va ensuite euh, bah, provoquer une vision spécifique du monde. En gros, il y a une théorie, il y a un courant de pensée, et ça influence la représentation qu'on va avoir du monde. Alors pourquoi je dis « qu'on va avoir du monde Parce qu'en fait, notre expérience de la réalité, elle a toujours été, euh, et elle le sera toujours, subjective. C'est ton expérience de la réalité. Et si, au sein de cette expérience, il y avait un paradigme agissant, quelque chose qui profondément influence toutes tes croyances, et que tu ne t'en étais pas encore rendu compte C'est le grand piège, le grand danger du paradigme, c'est lorsqu'il est actif, il ne se montre pas. Il n'est pas visible. Le paradigme nous donne l'impression, le sentiment, et donc l'illusion, de faire une expérience directe de la réalité. Nous avons l'impression de d'expérimenter le réel, sans filtre, de manière immédiate. Alors qu'en réalité, le paradigme, c'est très malin, il est agissant. Mais il nous donne le sentiment de percevoir directement notre réalité, alors qu'en qu vrai... Nous percevons le réel à travers un filtre, le filtre de nos croyances, le filtre de nos idées et préconceptions sur le réel. Nous n'expérimentons finalement jamais le réel de manière directe, nous l'expérimentons toujours à travers un filtre. Ce filtre, c'est le paradigme. Alors, Citons quelques paradigmes connus, il y a notamment le paradigme religieux. C'est un paradigme important, surtout que la religion et la croyance en l'au-delà, en Dieu et en certaines croyances spirituelles, on va dire, sont très communes à travers le monde. Mais euh, prenons le cas du catholique. Eh ben, euh, Qu'est-ce qu'il en est du catholique Il adhère au paradigme catholique. Il y a un courant de pensée et un courant théorique qui part du principe, par exemple, que la Bible a été écrite par Dieu et que c'est une révélation à travers ce texte sacré. De, du message de Dieu à l'homme. Voilà ce à quoi il croit. Et so, si on lui dit, bon ben voilà, euh, d'accord, mais prouve-le-moi, ou euh, dis-moi plus, on va très vite tomber dans une argumentation euh, circulaire. Parce que ben, les, les, les preuves, finalement, euh, euh, il va être incapable de les fournir. C'est ça un paradigme. Un paradigme, ça nous donne une vision, une représentation du monde. Et donc, bah, on retrouve ça au sein de toutes les religions et de toutes les traditions. C'est une vision, un courant de pensée, que ce soit philosophique ou métaphysique. C'est une manière de voir le monde. Et souvent, bah, comme je le disais, le paradigme est discret. On ne sait pas qu'il est agissant pour nous. Quand un enfant grandit dans une famille avec une certaine religion, bah, il va être nourri de cette tradition. Et donc, le courant de pensée bah, va se poursuivre. Alors euh, si tu suis euh, la, chaîne, euh, la chaîne YouTube, cette chaîne de développement personnel, tu sais que ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est euh, la vérité. Ce qui nous intéresse, c'est de véritablement comprendre, et de savoir comment, euh, comment la réalité fonctionne, d'aller au-delà des croyances. Les croyances, c'est bien joli, on se rend bien compte, euh, voilà... Euh, on peut tout à fait comprendre qu'un qu croyant euh, religieux, un catholique ait une certaine vision du monde. D'ailleurs, c'est quoi cette vision du monde Donc il y aura un texte sacré, Dieu donc existe. Dieu est perçu euh, un peu de manière euh, humaine, à forme humaine, on va dire. Euh, donc il a des super pouvoirs et il va juger euh, des actions qui ont été menées par l'homme de son vivant. Si les actions sont plutôt positives, euh, il ira au paradis. Si les actions étaient plutôt négatives, donc euh, faire le mal, etc., euh, ben, il ira en enfer. Il sera jugé, avec notamment le jugement dernier. Et donc euh, derrière euh, tout ce folklore, on ajoute également l'existence d'êtres euh, supérieurs, comme les anges, euh, comme les archanges. Donc tout ça appartient à un paradigme. C'est une vision du monde, un courant théorique. Euh, évidemment, si on confronte les paradigmes entre eux, on se rend compte d'un coup qu'il y a une grande différence. Le scientifique, euh, s'il est sceptique par exemple, et athée, ben, ne va pas du tout adhérer à la même vision du monde. L'athée, <rire> l'athée ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. C'est capital d'insister là-dessus. Il ne croit pas en Dieu. Il pourrait avoir l'impression, au sein de son propre paradigme, d'être neutre, de ne pas se prononcer. De dire, voilà, moi je ne participe pas... Euh, à ce débat, je n'ai pas ces croyances. Mais en réalité, un, un athée a, a des croyances. Il adhère à un paradigme. Dans son paradigme, il croit en l'inexistence du phénomène. Il croit en l'inexistence de Dieu. Et ça, encore une fois, c'est un paradigme. Ce sont des, des, des lentilles, c'est une lentille à travers laquelle il va percevoir la réalité. Est-ce qu'il fait une expérience directe de la réalité bah, Encore une fois, non il perçoit la réalité à travers donc un filtrage, le filtrage de son paradigme. L'athéisme est une croyance. Alors bien sûr, on pourrait citer d'autres paradigmes, notamment euh, le paradigme matérialiste. Pour le matérialiste, alors j'ai déjà parlé de cette thématique euh, sur, euh, sur la chaîne, dans la vidéo paranormal, euh, c « Science et paranormal. qui croire » que je t'invite à voir si tu ne l'as pas déjà, déjà vu. Bah, le matérialiste croit, donc adhère à l'idée, à la théorie selon laquelle le corps produit de la conscience. C'est le cerveau, donc mon corps, qui fait que, ici et maintenant, je suis conscient, et donc j'existe. Et je, je sais que j'existe. J'ai conscience de moi-même. J'ai conscience d'exister. J'existe. Là encore, on est face à un paradigme. Le paradigme matérialiste. C'est une croyance. C'est un ensemble de croyances. Souvent, et c'est le gros problème du paradigme, c'est que ce sont des affirmations extraordinaires. Parce que, bah, encore une fois, on va demander des preuves concrètes, euh, il n'y en a pas toujours. Le problème du paradigme, c'est qu'il ne se montre pas, on ne sait pas qu'il est agissant. Donc peut-être que là, à travers ces quelques présentations rapides de certains paradigmes, tu te reconnais. Et c'est ce que, ce que j'ai envie de faire, en fait que tu arrives à identifier le paradigme auquel tu adhères aujourd'hui, et surtout que tu reconnaisses les limites et les dangers du paradigme. Pourquoi il y a des limites et des dangers C'est simple, quand on adhère à un certain paradigme, on ferme la possibilité à, à d'autres possibilités, tout simplement. Parce que notre imagination, et donc la, le, le courant théorique auquel on adhère, va brider la réalité et l'expérience subjective qu'on va faire de la réalité. Il va surtout mettre un obstacle entre la réalité, et donc la vérité portée et transmise par la, par la réalité, et nous, il y a un obstacle. L'obstacle, ce sont nos croyances, c'est notre paradigme. Alors bien sûr, euh, ce n'est pas simple de changer de paradigme d'un claquement de doigts. C'est même extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que, euh, on ne peut pas, d'un coup, euh, si tu es athée, euh, d'un coup te dire... « Je vais essayer de tester le paradigme catholique religieux. »« Ou je vais essayer l'islam. <rire> »« Ou je vais essayer n'importe quelle tradition. »« Je vais essayer d'être bouddhiste. » Bon, c'est très rare que les gens fassent ça. C'est très rare parce que les autres paradigmes, il faut pas oublier que les autres paradigmes sont étudiés depuis ton paradigme actuel. Quand tu vois une organisation, une secte, une religion ou n'importe quel courant de pensée, finalement. Il faut pas que tu oublies que tu étudies et que tu abordes, euh, que tu observes ce paradigme à la lumière de ton paradigme actuel. Et donc ça, bah forcément, ça influence énormément les choses. Si tu veux, par exemple, t'intéresser à une nouvelle alimentation, voilà. sortons du cadre existentiel et religieux, spirituel, etc. de cette, cette vidéo, « Intéressons-nous à l'alimentation ». Et eh bien là encore, il y a énormément de paradigmes. Le paradigme vegan, végétalien, le paradigme végétarien, ils sont proches mais différents. Le paradigme euh, keto, euh, kétogène, euh, low euh, low carbs, <rire> euh, très très faible en glucides. Ce sont des types d'alimentation distincts et différents. Et là encore, chacun va y aller de sa euh, théorie et de pourquoi le paradigme est meilleur qu'un autre. Pourquoi est-ce que c'est la, la, la meilleure réponse, la meilleure solution, ou le meilleur type d'alimentation qu'un humain puisse avoir euh, Voilà, le, Ou le type d'alimentation avec énormément de protéines, etc. Bref, il existe énormément de types d'alimentation différents, distincts, variés. Ce sont des paradigmes, là encore. Nous avons des paradigmes agissants, et il est capital de s'en rendre compte, devenir conscient du paradigme auquel on adhère. Ensuite, ça c'est une invitation, essayez. Essayez d'intégrer, ne serait-ce qu'une seule journée, le paradigme, un, un paradigme différent du nôtre. Si essayez, par simple curiosité. Tiens, comment est-ce qu'un bouddhiste euh, appréhendrait aujourd'hui euh, sa journée Depuis le matin jusqu'au coucher. Quel est son paradigme Bon, bah, on voit bien que pour connaître <rire> le paradigme d'un bouddhiste, il bah, faut s'intéresser un petit peu, un minimum, euh, au bouddhisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir bouddhiste. C'est pas ça, <rire> c'est pas ça que je dis. Ça ne veut pas dire qu'il faut d'un coup renoncer à, à ses valeurs, à ses croyances, à ses certitudes. Mais le meilleur moyen d'avoir une vision claire et juste d'un paradigme, c'est d'y adhérer un minimum. C'est-à-dire de lui donner une chance, au moins pendant une période limitée, pour en éprouver euh, euh, les effets. Si je juge tous les paradigmes à la lumière de mon paradigme actuel, par exemple, je suis euh, euh, carnivore, j'aime manger de la viande, je ne jure que par mon entrecote et ma côte de bœuf, c'est la majorité de mon alimentation, et puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me dire, oh, tu devrais essayer euh, euh, l'alimentation végane ou euh, de manger moins de viande, une alimentation végétarienne, tu verrais, ça te ferait du bien, ou de boire moins de lait, de vache, etc. Bon, eh ben, si j'observe ces, euh, ces, ces possibilités, à la lumière de mon paradigme actuel de carnivore, bah, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, c'est stupide, ça ne sert à rien, euh, ça ne m'intéresse pas vos trucs. Mais si je me dis, ok, soyons curieux, soyons ouverts d'esprit, pendant un mois, je vais faire l'expérience de, C'est-à-dire que je vais sortir de mon paradigme actuel et je vais expérimenter un autre paradigme. Et là, on ne parle que d'alimentation, on ne parle pas de spiritualité ou de religion. Et encore une fois, c'est euh, délicat, parce qu'en fait, nous, on peut voir ce paradigme comme un certain confort, un confort mental. Tu sais ce que tu sais, et tu es confortable avec ce que tu sais. Le problème, c'est que si tu te rends compte, et ça, très peu de monde le fait, si tu te rends compte de l'étendue quasi infinie de ton ignorance sur la réalité, alors tu te rendras compte qu'il est capital de, de, de tester de nouvelles choses, de nouvelles expériences, et de quitter du moins temporairement ton paradigme pour aller le mettre à l'épreuve. Si tu sors de ton paradigme et tu découvres euh, d'autres euh, expériences, d'autres possibilités, mais en vrai, ces possibilités, ces nouvelles expériences ne sont possibles qu'à partir du moment où tu intègres un nouveau paradigme. Ça n'est pas possible sinon. C'est littéralement impossible. Je vais te donner un exemple très concret. Euh, bien entendu, euh, tu es libre de ne pas me croire. Mais dans, pendant quasiment euh, plus d'une vingtaine d'années, j'ai adhéré au paradigme matérialiste. Voilà, c'était mes croyances. Je croyais vraiment euh, que mon cerveau produisait ma conscience. C'était ma croyance de l'époque et donc mon paradigme. Et bien, à partir du moment où j'ai joué à questionner véritablement ce paradigme, donc à me rendre compte que je me trouvais dans ma réalité subjective, que mes croyances influençaient mon expérience de cette réalité, et que j'ai commencé à me dire est-ce que véritablement je suis en présence de la vérité, ou est-ce que je suis en train de m'illusionner moi-même avec mon paradigme matérialiste À partir du moment où j'ai mis à l'épreuve le paradigme matérialiste, je me suis dit, et s'il y avait d'autres possibilités Cette simple ouverture, ce, ce, ce pas en dehors de ma bulle qui m'enfermait jusqu'à présent, sans que j'en sois vraiment conscient, à partir du moment où j'en suis devenu conscient et j'ai mis un pas en dehors du paradigme, j'ai vécu des sorties de corps, j'ai vécu des expériences de médiumnité. On voit bien que pour le paradigme matérialiste, euh, c'est littéralement impossible. Pour le paradigme religieux, un peu plus. Euh, et bien entendu, il faut faire attention, parce que les paradigmes, il y en a autant, autant qu'il existe de traditions, de religions et de visions. Euh, il y a aussi un autre paradigme, c'est le New Age. Là encore, gros paradigme au sein duquel bah, la sortie de corps est possible, la médiumnité aussi. Euh, il faut veiller et faire attention, avoir conscience de ce qu'est un paradigme. Voilà. C'était l'objet de la vidéo. Donc euh, bah, l'invitation que je te tends, c'est... Euh, quel est ton paradigme Est-ce que toutes tes croyances actuelles résistent aux expériences que tu fais Et sache que dans ton expérience subjective de la réalité, si tu adhères très fort à un paradigme, il y a des chances que tu bloques l'émergence de nouvelles expériences. Pas parce qu'elles n'existent pas dans l'absolu, mais tout simplement parce que bah, ta réalité euh, elle est soumise à ton paradigme, à ce que tu crois vrai. Donc tant qu'on t'amène un fait, une expérience, il faut voir que tu vas l'analyser et donc regarder cette, ce fait, cette expérience, cet événement, à travers le filtrage de ton paradigme actuel. Donc je pourrais, tu vois, j'ai parlé un peu de sortie de corde, médiumnité, tenter de dire c'est un charlatan, c'est un faussaire, il ment, il raconte n'importe quoi, c'est un gourou. Tu pourrais justifier le discours que je tiens aujourd'hui à la lumière de ton paradigme actuel parce que ça ne fait pas de sens dans ton paradigme. Imaginons que tu sois matérialiste ou sceptique, scientifique. Ça ne fait pas sens que je puisse sortir de mon corps. Ça ne fait pas sens que je puisse vivre véritablement de la médiumnité. Ça ne fait pas de sens dans ton paradigme parce que ton paradigme ne permet pas que ça soit possible. Il ne tolère pas la possibilité. C'est bridé, c'est fermé. Exactement comme lorsque j'étais moi-même matérialiste. Je n'avais jamais vécu de médiumnité. Et je n'étais jamais sorti de mon corps, consciemment. Voilà. J'ai envie que tu contemples ces idées, et surtout que tu ne me crois pas sur parole. La meilleure chose qu'on puisse faire, si je te dis, bah voilà, essaye la méditation pendant 30 jours. Ou si je te dis, essaye, essaye de vivre comme un bouddhiste. Voilà, Les bouddhistes font 3-4 heures de méditation par jour, c'est beaucoup, mais... Euh, essaye de faire une heure de méditation par jour, et vois ce que ça donne. Essaye de faire du yoga pendant... Euh, je ne sais pas, une heure par jour ou une demi-heure par jour, et vois ce que ça donne. Et ben celui qui passe le pas de la partie théorique et qui expérimente de manière concrète, euh, ben, euh, il expérimente de manière concrète, directe. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans le jargon et la pensée philosophique ou je ne sais quoi. On est dans le concret. Encore une fois, quand j'étais carnivore, euh, et que je, je n'avais depuis euh, ma plus tendre enfance uniquement mangé de la viande, bah, je ne savais pas ce que c'était que d'être végétarien ou végane. J'ai essayé pendant 30 jours une alimentation végane, que j'ai maintenue ensuite pendant 2 ans. Euh, ça me permet d'avoir une connaissance directe du paradigme en question. C'est un paradigme, hein je suis euh, totalement conscient que pour d'autres personnes, euh, il existe d'autres possibilités, et que c'est ce qu'elles préfèrent. Tout à fait en droit de choisir soi-même ses préférences. Mais... Le mieux, pour savoir ce qui est le mieux, c'est de tester. C'est d'être véritablement sceptique de son paradigme. Et d'ailleurs, le paradigme sceptique, aujourd'hui, c'est une vaste blague. La plupart des sceptiques sur Internet ne sont pas sceptiques. Le véritable sceptique serait à l'écoute de ce phénomène de paradigme, et de croyance, et de, et de, et de fermeture, de, de blocage euh, impliqué par le paradigme. Le vrai sceptique se dirait, c'est une idée intéressante, il faut que j'essaye douter c'est bien je dois douter mais à un moment si je veux dépasser le simple doute et avoir des réponses eh bien, il faut que je m'expose à l'expérience c'est ce que font les véritables scientifiques il y a une exposition à l'expérience et donc il y a un danger également un énorme danger quand un scientifique mène une expérience avec des produits inconnus ou pour lesquels on ne sait pas comment ça va réagir on n'a pas encore le niveau de connaissance on n'a pas encore la base théorique. Et ben, il mélange de produits, ça peut lui péter à la gueule. Ça peut le tuer. Et on voit bien que euh, dans notre euh, expérience de la réalité, nous avons, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, nous avons, un, nous avons euh, la nécessité de survivre. En tout cas, la croyance d'avoir à survivre. On doit se loger, se nourrir, se laver, boire, faire nos besoins. Et puis il y a d'autres besoins, on pourrait parler de la pyramide de Maslow, etc. Mais il y a d'autres besoins qui sont importants. Mais déjà, pour citer que cela, ça influence également énormément notre vision du monde. Et donc les croyances auxquelles on peut adhérer. Il est capital de devenir conscient de ces croyances. Et il n'est pas rare de voir des gens euh, se déplacer d'un paradigme à un autre. Par exemple, quelqu'un qui va être dans une secte, depuis tout petit, il a grandi dans une secte. Ses parents euh, adhéraient à la secte. Et puis il a grandi euh, en ayant reçu comme ça euh, des enseignements, euh, une vision, un formatage on pourrait dire, hein, euh, un enseignement lié à l'enseignement de la secte. Bon, eh ben, quand il devient en âge de remettre en cause l'enseignement, eh ben, il peut d'un coup euh, décider, euh, ça peut être aussi le cas d'une religion, hein, secte et religion c'est souvent quand même assez proche dans le fonctionnement, euh, je ne vais pas me faire de copain en disant cela, mais c'est vrai euh, et bien quand il y a remise en question, ben, on sort du paradigme. Combien de, de religieux ont décidé un jour d'abandonner leur foi et leur religion D'abandonner ce, ces croyances, parce que ça ne leur convenait pas, parce que ce n'était pas cohérent, parce que la réalité ne semblait pas cohérente avec le courant de pensée derrière. Et ben euh, ces personnes, est-ce qu'elles ont conscience qu'elles sont peut-être passées d'un paradigme à un autre Beaucoup de religieux passent de la religion, catholique par exemple, ou musulmane, à l'absence de religion et donc à l'athéisme, ou au scepticisme scientifique. Eh bien, il faut bien se rendre compte qu'en fait, est -ce, que, est ce que tu as fait là, ce n'est pas que tu as une vision plus juste du réel au final, tu es passé d'un paradigme à un autre, d'une bulle de subjectivité, euh, et donc d'un paradigme agissant au sein de cette bulle, à une autre bulle. Passé d'une bulle à une autre. Est-ce que tu as de me une meilleure compréhension de la réalité euh, Tu as une compréhension de ce qu'était ton paradigme à la base tu as, tu as vu les limites du paradigme religieux. Génial Mais il faut continuer. Continuer à devenir sceptique et curieux du fonctionnement de ton paradigme actuel. Et s'il y avait dans, euh, dans cette réalité que tu perçois des choses qui, aujourd'hui, t'échappent, elles t'échappaient à l'époque, et elles t'échappent encore aujourd'hui, parce que ton paradigme est peut-être trop euh, enfermant, en as-tu seulement conscience Alors il faut savoir que, Étant donné, comme je disais, que c'est lié à notre survie, le paradigme est fortement corrélé à notre ego. Et donc, quand on remet en cause le paradigme de quelqu'un, en disant « ben voilà, tu manges énormément de viande, il y a des études et des éléments qui montrent que sur la santé, c'est peut-être pas l'idéal, tu pourrais peut-être essayer pendant un mois un autre paradigme, un autre régime alimentaire, donc le régime vegan ou végétarien, pourquoi pas, dans un premier temps, pour essayer, etc. » Et eh bien, cette personne va peut-être, si elle s'identifie très fort à son paradigme, si elle s'identifie très fort à son régime alimentaire, refuser. Alors même que son comportement est délétère et euh, va accélérer sa, sa mort, en tout cas euh, la, la mort de son corps physique. Là encore, euh, tout dépendra du paradigme en place dans notre, dans notre système personnel et subjectif. C'est un vaste sujet sur lequel je pourrais encore parler longtemps, mais je ne pense pas qu'il faille faire beaucoup plus long sur la question. Euh, ce que je veux, c'est... Euh, je pourrais donner ça un peu comme un exercice, c'est essaye de, de, de te rendre compte de l'influence de ton paradigme actuel sur la réalité. Évidemment, tu vas peut-être avoir l'impression que tu n'as pas de paradigme, que ce que je dis, euh, ça ne tient, tient pas la route. Pour nourrir la compréhension de manière réelle d'un paradigme, il faut une certaine forme d'adhésion. Et ça, ça peut paraître un peu contre-productif, contre-intuitif. Mais le meilleur moyen de comprendre véritablement le système de croyance et le paradigme d'un bouddhiste, eh ben, à un moment, il faut rentrer dans la peau du bouddhiste. Vraiment. C'est pas le juger depuis mon paradigme matérialiste, par exemple. Et dire, bon, eux, ils croient à ça, euh, ok. Non, à un moment, euh, la méditation est proposée, je me fonds dans l'expérience, je médite. Je médite comme un bouddhiste, que je sois mal à l'aise ou autre, bah, c'est normal, euh, mais j'essaye. Et de la même manière, ok, une fois que c'est terminé, bon, ce, ce paradigme bouddhi, il y a des choses intéressantes, très bien, il y a des choses, euh, je n'y adhère toujours pas, ça ne me convient pas, dans mon rapport au réel, ça ne me convient pas, ça ne fait pas l'affaire pour moi, mais au moins j'aurais grandi. Étendre euh, sa vision personnelle et subjective du monde, élargir son niveau de compréhension accroître ses connaissances. Alors, bien sûr, euh, la connaissance, ça peut être un piège aussi. Parce que je peux me nourrir et nourrir et nourrir de connaissances, mais sans jamais passer le pas, le cap de l'expérience. Je peux lire, me dire, bon, je vais lui, lire des bouquins sur le bouddhisme et m'arrêter là, m'en tenir là. Mais non, non, non. Ce n'est pas parce que je lis de la théorie que je suis passé à la pratique. Ce n'est pas parce que je lis le manuel de montage d'un meuble que j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis pour essayer de monter mon meuble. Je dois dépasser la partie théorique. Sinon, je suis toujours en présence d'un paradigme que je n'ai jamais mis à l'épreuve. Et ça, c'est un problème. Combien de personnes adhèrent à des idées, à des croyances Et très fort, regardons certains conspirationnistes. Ils sont dans une bulle qui est le paradigme conspi, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'il y a une élite qui leur veut du mal. Et donc cette croyance, ce courant de pensée qui est nourri avec énormément de, de contenu sur Internet, etc., et qui emporte une approbation massive auprès des gens, bah, oui, euh, c'est ce à quoi elle croit, mais est-ce que ça résiste véritablement à la vérité Est-ce que c'est vraiment la réalité Je peux tout à fait me berner et, et croire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des, des choses critiquables dans la société, évidemment. Celui qui joue et qui apprend à jongler avec les paradigmes c'est élargit son niveau de compréhension. Celui qui reste coincé dans un paradigme s'éteint, s'illusionne, il devient de plus en plus petit. Le paradigme, c'est un sujet capital en développement personnel. Alors évidemment, j'ai cité un exemple personnel, tu en feras ce que tu voudras, mais celui qui dit « il est impossible de sortir de son corps ». Ben, s'il est matérialiste, il faut qu'il se rende compte qu'il juge cette affirmation extraordinaire, je ne dis pas le contraire, il juge cette affirmation extraordinaire depuis un point de vue euh, matérialiste. Alors, euh, s'il me demande de fournir des preuves scientifiques de ce que j'avance, eh ben, on se rend bien compte qu'il est en train d'attendre que depuis mon nouveau paradigme, dans lequel je peux sortir de mon corps, puisque je l'ai expérimenté moi-même, il me demande de fournir des preuves qui vont convenir avec son paradigme matérialiste. Ça ne peut pas. Ce que j'ai à proposer, eh ben pour pouvoir le vivre et l'expérimenter et en avoir la preuve par soi-même, il faut être capable de faire un pas en dehors de son paradigme actuel et de venir s'essayer à celui que, dont je parle. Il y a des tonnes de livres, de tutoriels aujourd'hui, partout, euh, qui expliquent comment faire une sortie de corps. Pour le matérialiste, celui qui est dans sa bulle matérialiste, c'est ça n'a aucune valeur, puisque ce n'est pas vrai, puisque ce n'est pas possible. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de chercher un objet, de le chercher partout, et d'éviter certains endroits, d'éviter de chercher l'objet dans certains endroits, des clés de voiture ou ton téléphone, d'éviter d'aller le chercher à certains endroits parce que tu étais persuadé que c'était impossible qu'il s'y trouve c'est ça un paradigme. Tu es convaincu qu'il n'y a aucune chance que ton portable se trouve dans ton frigo, par exemple. Parce qu'il n'y a aucune logique. C'est absolument illogique qu'un téléphone se trouve dans le frigo. Eh bien, si à aucun moment pendant tes recherches, après euh, euh, des recherches laborieuses, à aucun moment tu n'ouvres ton frigo pour regarder si le téléphone s'y trouve, à aucun moment tu ne pourras le trouver. Parce que tu, tu es biaisé dans ta recherche. Et ça fait d'ailleurs, le paradigme, écho à ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu crois à quelque chose très fort, l'expérience directe que tu fais te donne un feedback qui te donne le sentiment d'avoir raison, ta croyance initiale est confirmée. Et donc, il y a un effet comme ça de, de rebond, ou de, euh, une, alors en anglais c'est la loupe, mais euh, une boucle en fait. Ta croyance est... Euh, validé par, euh, par ta réalité. Mais en vrai, ce n'est pas, pas ce qui se passe. Ce n'est pas ta réalité qui valide. C'est juste ta ta croyance est validée par ton paradigme. Voilà. Donc, euh, tu crois que c'est impossible de sortir de ton corps eh ben, Tant que tu ne mettras pas un pied en dehors, tu n'en auras pas la preuve. Tant que tu n'ouvres pas ton frigo pour voir si le, le, le portable ne s'y trouve pas, eh ben, tu pourras le chercher partout ailleurs. Mais tu ne le trouveras jamais. Tu ne le trouveras pas, à moins que ça sonne. Et là, ce que ça provoquerait, que tu entends de la sonnerie de ton téléphone dans le frigo, c'est que ça provoquerait, ça provoquerait de la dissonance cognitive. Il y aurait un décalage entre tes croyances, ton paradigme et ce que tu expérimentes dans la réalité de manière directe. Pour finir cette vidéo, je conclue en te renvoyant à ma vidéo sur la signification des heures jumelles. Les heures jumelles, qu'est-ce que c'est C'est un phénomène un peu vicieux qui est capable de pénétrer dans ton expérience de la réalité, quel que soit ton paradigme actuel. Ça va, ça va insister, ça va être vécu. Et tu vas pouvoir, en présence du phénomène, en donner une explication liée à ton paradigme. Le, le matérialiste va dire c'est une coïncidence, c'est un hasard. Ça a lieu parce que je regarde beaucoup mon portable, ou parce que j'ai une horloge biologique qui fait que je tombe sur mon portable. Tout ça est lié à tes croyances. Alors, euh, mon but, c'est euh, de provoquer l'expérience directe. C'est tout ce qui m'intéresse. Euh, quand on est en présence de la vérité, si tenté qu'on puisse, et là encore, ça fait l'objet d'une affirmation ou d'un questionnement, mais si tenté qu'on puisse être en présence de la vérité, lorsque je suis en présence de la vérité, c'est censé résister à toutes les hypothèses et à toutes les expériences. La vérité, euh, on ne peut pas la plier à sa guise. On peut s'illusionner, on peut se tromper. Et d'ailleurs, pour être très franc avec toi, lorsque mon paradigme personnel matérialiste et donc daté, euh, s'est effondré, euh, ça a été un effondrement personnel pour l'ego parce que l'ego, c'est comme ça qu'il fonctionne, il a sa vision personnelle du monde, on parle bien de la personne, donc ego, ça renvoie à la personne que je crois être. Et ben, j'étais complètement identifié à cette croyance matérialiste, et quand ça s'est cassé la figure, ben parce que l'expérience directe était contraire, contradictoire, incohérente, irrationnelle, au regard de ce paradigme, plus je questionnais ce paradigme matérialiste en en me demandant s'il était juste, un peu comme un gars dans une secte se dirait « Putain, c'est quand même bizarre qu'on nous fasse faire ça, c'est quand même bizarre qu'il euh, <rire> qu se passe ces phénomènes, qui racontent ça. ça, ça ne me plaît pas, c'est louche voilà. ». Quand tu commences à être dans, ce, euh, dans cette dynamique de questionnement, euh, ben, quand j'ai été moi-même dans ce questionnement, euh, ma réalité s'est mise à, à me faire vivre des expériences directes euh, euh, irrationnel, euh, voilà, mais irrationnel au regard de quoi C'est relatif de traiter quelque chose d'irrationnel. Ça n'était irra irrationnel qu'au regard de mon paradigme de rationaliste. Ça n'était euh, irrationnel que pour, euh, que pour ce paradigme-là, au regard de ce paradigme-là. En réalité, des gens qui sortent de leur corps, on en parle depuis la nuit des temps. Les chamans d'Amazonie parlent de sortie de corps, euh, utilisent des euh, substances pour favoriser la sortie de corps, les gens qui vivent des expériences de mort imminente décrivent des états où elles étaient hors de leur corps. Tout cela fait partie de, du paysage dans la réalité. Mais dans la réalité, il y a tout et n'importe quoi. Alors comment on, fait, comment on navigue Comment on fait pour s'assurer d'avoir les bonnes croyances et la bonne compréhension et ben, En premier, être conscient de cette idée de paradigme. Et quand tu vas rencontrer des gens, tu vas voir très vite, si tu es attentif, au Paradigme qui est le leur, euh, surtout si tu as appris, et c'est ce que j'aimerais que tu fasses, appris à naviguer d'un paradigme à un autre. Tu vas voir que bah, euh, les gens ont des croyances, euh, ils ont des certitudes, et il euh, y a une, une coloration euh, subjective et personnelle de leur, euh, de leur monde en fait. Ils vivent dans leur monde euh, avec leur vision. Donc euh, voilà, je ne peux pas faire expérimenter de manière directe et frontale en claquant des doigts une sortie de corps à quelqu'un qui me dirait euh, ça n'existe pas. Par contre, je peux lui dire, selon le paradigme matérialiste, c'est normal que ça ne soit pas possible. C'est une question d'imagination. C'est une question d'impossibilité liée à tes croyances. Comme tu filtres ta réalité, que tu n'observes pas la réalité de manière directe, mais ta version de la réalité, ta version subjective de la réalité, ton paradigme influence ce que tu expérimentes. Donc je ne peux... Que, te mettre, que Essayer d'éclairer un peu ta, ta conscience, ta compréhension du phénomène. Et puis après, libre à toi d'explorer, de, euh, d'éprouver ton paradigme actuel. Si tu fermes cette vidéo et tu te dis « raconte n'importe quoi, c'est de la merde bah, », très bien, sois juste conscient de cette notion de paradigme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai eu grand plaisir à te la tourner. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à la liker à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, active les notifications. Il y a des vidéos de manière très régulière sur la chaîne. On parle de développement personnel, de spiritualité, de non-dualité, d'épistémologie aussi, comme aujourd'hui. Et puis, euh, ce que je t'invite également à faire, c'est à regarder dans la description de la vidéo. Je te mets des liens vers les livres que j'ai écrits. Alors moi, je suis auteur en développement personnel. Et euh, bah, je t'invite à, à jeter un coup d'œil, voilà, s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Ça parle de confiance en soi, de séduction comment se remettre d'une rupture amoureuse quand on est un homme, ça parle de méditation également, voilà. J'ai touché à, à ces différents sujets avec euh, mon approche. Donc, euh, bah, écoute, j'ai eu euh, voilà, vraiment beaucoup de joie à parler de paradigme avec toi. Hein. Si tu as regardé la vidéo au bout, c'est que ce sujet euh, t'intéresse. Et puis, euh, bah, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je te dis à très bientôt. Ciao